Eh hey gros gros, arrête-toi, il y a une meuf, elle Tu fais meuf. mes séries, tu me casses les couilles. Non, je... gros, il y a une meuf, elle m'a ajouté sur Instagram. Ouais, et ouais, ouais. Et... Et tous les jours, il y a des meufs, il la joue y a les ouais. Depuis que t'es musclé, toi, tu crois que toutes les meufs, elles t'ajoutent Non, gros, depuis que tu fais de la muscu, tu vas J'ai plein de meufs. Comment elle s'appelle Pamela Chimol. Franchement, elle est pas incroyable, regarde son profil. Tu sais quoi une chimol Regarde, bon, vas-y tranquille. Tu sais c'est quoi une chimol C'est son nom de famille. C'est des femmes avec des tuyaux d'arrosage, ça. Comment ça, euh, ils, aiment les les, ils aiment bien jardiner. Bon, donc, moi, ça me plaît. Moi, j'aime bien faire un peu de jardiner ton cul. Je viens de lui répondre. Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, on n'a pas préparé grand chose. Non. Du coup, on a décidé de on parler un peu avec vous sur un sujet voilà. qui peut être intéressant. Qu'est-ce que la musculation nous a apporté voilà. Qu'est-ce qu'on est capable de faire grâce à la musculation aujourd'hui Qu'est-ce que ça nous a apporté dans la vie de tous les jours voilà. Parce que toi, peut-être que tu regardes la vidéo, tu as 16 ans, tu as envie de te lancer dans la muscu, tu vois peut-être continuer à en faire dans 6 ans, 8 ans, 10 ans, et tu t'imagines un peu... Avec de 25 ans Qu'est-ce que ça va m'apporter tu te dis aussi Voilà Est-ce que ça t'apporte que le physique en soi tu vois Ou rien du tout Rien, Parce qu'en vrai, tu ne te verras jamais musclé, même quand tu fais de la muscu, et là le problème. Bah, déjà, de base, les gars, c'est ça, on se voit toujours trop ouais. gros ou trop maigre. Donc, vous faites de la muscu pour vous sentir bien, ça va être compliqué. Ça va être que sur des périodes en fait. Il y a des périodes où je trouve bien, et la majorité du temps, c'est pas suffisant. Alors que t'es bien en vrai. Hein. Je crois que t'es beaucoup plus complexé à partir du moment où tu fais de la muscu. Avant de faire de la muscu, je m'en battais les couilles de mon physique. En fait, quand tu fais pas de muscu, juste être mince, avoir un ventre plat, tu te dis je suis top. Alors que quand tu fais de la muscu, t'as le ventre plat, mais t'as pas les abdos, bah t'es complexé. Parce que c'est pas normal. Pour ceux qui font de la muscu, les gars, on vous rassure, vous, vous êtes jusqu'ici Avant de faire de la musculation, bah, je pouvais me mettre torse nu, j'avais aucun complexe. Oh. Ça me dérangeait pas. Maintenant, j'enlève mon t-shirt, j'ai l'impression que les gens, après, c'est peut-être dans Il ma tête. Regarde. Ils se disent... Bah oh, vas-y il le kéké il enlève son t-shirt pour montrer qu'il est musclé ah. alors que les gars je me mets torse nu juste parce qu'il fait chaud tu vois Parce que j'ai envie de bronzer un Ça c'est quand t'es en débardeur aussi En mode t'as vu il met un débardeur parce qu'il a des gros bras et il est musclé Donc les débardeurs c'est fait que pour les mecs Donc, on a pas le droit Nous voilà. voilà. on a pas le droit Donc sache que si tu fais de la muscu tu pourras plus mettre de débardeur Tu pourras voilà. plus te mettre torse nu Après c'est peut-être dans nos têtes hein. Mais même actuellement quand je vais au basket ça arrive qu'il se mettent torse nu qu'il fait chaud, je me mets pas torse nu. Parce que j'ai peur qu'on dise ah il se met torse parce qu'il est Tout le voilà, monde est torse nu par mois. Moi la première fois que ça m'a fait ça c'était pendant l'Euro 2016. Donc c'était la fête hein, les gars, on était en finale et tout, l'équipe de France avait gagné un match. Tous mes potes torse nu on était morceaux et tout. Je veux faire pareil, bah des gens derrière moi j'entends. Ah vas-y il fais le cliquer, je sais pas exactement eh ce ouais, qu'ils ont ouais, dit, mais tu okay, vois, ouais. la muscu les gars faut savoir, c'est beaucoup de problèmes. Vous allez arrêter de manger ce que vous voulez, vous allez devoir aller vous entraîner tous les jours vous allez devoir vous regarder tous les jours, peser ce que vous mangez, dormir beaucoup On vous dira à la fin pourquoi on continue malgré tout. Euh, mais pour l'instant on va continuer sur des problèmes. Hop euh, Et vas-y bah... des problèmes financiers parce que ça coûte cher En vrai, si tu veux vraiment très bien manger du haut de l'avion, 300-400 euros par mois, hein. C'est ça, c'est facile. Gros budget les gars. Même quand tu fais pas de -tu, bah tu peux aller te taper un kebab. Un kebab c'est quoi C'est 8 euros. C'est bon, c'est tranquille. Le problème la muscu, c'est qu'on commence à avoir des gros appétits parce que pour prendre de la masse, il faut manger beaucoup. Donc t'arrives au restaurant, t'arrives au McDo, un menu C'est de ne la merde, pas. avant je mangeais un menu j'étais bien. Si moi je vais au resto par exemple avec ma copine Ça m'intéresse pas Bah derrière je vais au McDo ouais. pour bien me caler parce que je sais que j'ai et je veux aller jusqu'au bout Tu pourras plus manger au resto pour une certaine bonne raison, c'est que ça va te coûter trop cher si tu veux manger à ta faim. Enfin, je le dis à ma, à ma copine pour en manger dehors, je dis je préfère manger la quantité que de la qualité, j'en Je ai rien à foutre que ce soit bon. En plus de ça, tu vas manger diète toute la semaine, ça veut dire le week-end. Tu veux que ça soit dégueulasse, bien ça Les repas avec ta copine au restaurant, et bah tout ça va être compliqué la, la relation parce que elle, elle va vouloir manger des petits restos et tout bien saper. Fait fait et toi, tu vas vouloir aller au fast-food. Euh... Il y a qui <rire> papa. T'as vu comment il parle de ça? ça hein. pour avoir un abonnement à la salle, ça coûte de l'argent. quoi ouais, vendre la voiture pour y aller, aller-retour, ça coûte de l'argent si elle est loin. Mais au final les gars c'est 1€ euro par jour l'investissement en fait le l'argent que je mets dans la il est pas dans l'abonnement ouais. il est dans la bouffe dans la moi non et dans les compléments alimentaires mais vous savez chez QNT Nutrition ils font des compléments vraiment pas chers et 20% en plus avec le code fitness physique. Donc si par exemple je donne 1000€ euros compléments alimentaires, 20% tu gagnes 200, 200 C'est énorme Donc si tu t'as une commande de 1000€ à passer n'hésite pas à mettre notre code promo parce que nous on va toucher une petite cop dessus. Tu hésite pas à te... envoyer un message pour qu'on te suce aussi <rire> parce que 1000 Milo, euh... jamais vu <rire> La plus grosse commande je crois que c'était 230. Ouais. Si vous voulez pas que ce record, c'est le moment, QNT là ils sont en train d'analyser là ce qu'on fait. Et on a besoin de on a soutien. Besoin de soutien, ouais, C'est vrai. Un autre problème si t'es dans le monde du travail, par exemple, tu vas faire maçon, ambulancier, prépare-toi, tu vas porter tout ce qu'il y a. Quel <rire> voilà. mec musclé, c'est fini. Même dans ta banque de potes, les ouais. cas, dès qu'il y a un déménagement, c'est pour votre pote. Ouais. Hein, je te le dis, ils vont t'appeler. Et aussi les petites remarques. Tu ouais. vois, ouais. tu un pot de cornichon, tu galères tu à l'ouvrir. Euh, frère, tu fais de la muscu, qu'est-ce que tu me fais là <rire> comme si gros, t'étais un un parce que tu fais de la musculation, <rire> la vie de Des même. problèmes des vêtements. Déjà, le fait que tu fasses prise de masse sèche, t'as intérêt d'avoir deux types de vêtements, un L, un M, différentes tailles parce que tu vas changer de vêtements au cours de l'année, moi c'est ce que j'ai. Euh, le pire, c'est au niveau des cuisses. Les jeans, ça va être assez large pour ta... Cuisse, mais beaucoup trop long soit beaucoup trop serré et à chaque fois il y a un truc, qui, là, soit à la largeur soit à la longueur souvent si... ils me vendent aux cuisses et si c'est large, ça fait une bouée, je j'ai ah mettre des bah ceintures les ourlets aussi ça va payer, hein. pas le choix ah, le sur-mesure, si tu vas à un mariage, gros, on va pas t'acheter un, un costume à Zara. Ouais. taille unique, c'est fini. Il y a plein de vêtements qui vont plus vous aller. Les chemises, ça va être la merde à trouver une chemise qui vous taille bien. Elle va bien t'aller, tu vas faire ça, bon, on voit tes pèques. Bon, après, attention, si tu arrives à trouver une bonne chemise qui, c fini. qui te va bien, ah, tu es le plus beau gosse. Hein. Tu musclé, une chemise sur un mec musclé, ça rend bien avec. Là. Pareil, quand j'ai fait de la muscu, si admettons avant, tu faisais du foot ou du basket, tu te mets à faire de la musculation assidûment, tu prends beaucoup de masse, tu as fini d'être rapide. C'est terminé. Ouais. C'est terminé de courir vite rester tout aussi explosif et rapide, mais tu ne seras jamais aussi musclé qu'un mec qui fait vraiment la muscle. C'est soit tu seras bodybuilder, soit footballeur, si tu es entre les deux, tu seras moyen moins entre moins les deux en fait. Mais tu peux avoir un, un gros physique musclé et être toujours athlétique euh, sur le terrain, mais il faut adapter ta pratique euh, ouais. à l'entraînement. On peut le faire hein, sur le site internet, vous savez, les gars on fait des programmes athlétiques. Mais le truc qu'ils vont dire tes coéquipiers, si tu faisais du foot et que tu te transformé physiquement entre ouais. deux, c'est que la muscle, pas un sport. Ah, ça c'est clair. Et dans la tête des gens, de façon, tu fais ça pour les meufs. <rire> Je l'ai trop entendu, c'est fatigant, je c'est fatigant. J'étais avec ma meuf, ça faisait déjà 4 ans que j'ai commencé à faire de la muscu, je vais pas le faire pour les meufs. Je le faisais parce que je voulais me sentir bien. Je voulais faire du sport. voilà, on met notre corps sur les réseaux sociaux et tout, parce que déjà c'est notre travail, c'est pour ça qu'on le fait. Moi sinon perso j'aurais pas de réseaux sociaux. Mais bon je le fais. Et du coup j'ai l'impression, vu qu'on fait de la muscu, les gens se sentent légitimes de parler de mode physique. Ouais, c'est vrai. Tu vois, un mec qui est gros ou mec, jamais de la vie, on va dire, what t'as pris ou what T'es un peu plus maigre qu'à ouais, moi Ouais c'est mal vu en fait de faire ça Nous tous les jours il y a quelqu'un qui va dire oui, T'as perdu des bras ah, Oh là là. Oh ah, moi, là je suis, moi, je suis, moi je suis ta pute <rire> moi c'est ça dis-le si je suis ta pute Donc toi tu te tues à la salle, tu fais attention à ton sommeil à ta diète T'as perdu frère Mmh. Ah le cœur comment il se brise là. Le, le pire c'est de ça des gens proches parce que moi c'est ma copine machin. Ah, ouais, beau, en Ah t'es pareil. Quand fait en ou quand t'es en sèche, t'as maigri. Non non j'ai séché. Fais attention à ouais, ce que, que, que tu dis. C'est ça, c'est <rire> les termes qui sont importants. Dites pas un gros muscu qu'il est maigre, dites lui qu'il a séché. Il, les, il a séché. Et dites pas qu'il est gras, dites qu'il a pris de la masse. Il est massif. pris de la masse hein, tu le dis. Ah, il va être content. Parce que nous si on entend pas maigri ça veut dire que t'es un maigrichon. Ah. Si on entend t'as grossi c'est t'es gras souillé. T'es gras voilà. Alors qu'au final t'enlèves le t-shirt les gens ils vont. C'est ça. Enfin pas en France, mais aux Etats-Unis t'as pas le gérer. C'est ça aussi les gars, si vous faites de la muscu en France C'est la merde Le bodybuilding c'est mal vu en France Pour eux c'est tous de la Que Après des de kékés. Après la mentalité est en train de changer hein. Mais aux Etats-Unis ça fait bien longtemps que la... ce sport est démocratisé Et ils sont bien En France t'es un kéké Les musulés c'est un kéké Alors que non en bonne, pour eux. Et en, plus, es en bonne santé Et en plus t'es en bonne santé Bon voilà, ce sport est formidable les gars, c'est pour ça qu'on vous le déconseille de la musculation <rire> non, on va passer au côté euh, positif Si on a du héros ouais. de temps en musculation, c'est bien sûr parce qu'il y en a On continuerait pas sinon euh, Du coup, euh, point positif Pimous. Ah, pourquoi on fait de la muscu aussi On va arrêter je pense <rire> Non les gars, bah, vous êtes musclé simplement Tu te sens bien dans ta peau, ta beau physique en fait tu n'es jamais satisfait de ton physique mais tu sais que tu es quand même au-dessus des voilà. autres physiquement donc c'est déjà bien pour ton ego pour toi même tu seras jamais assez bien tu auras des compliments des gens en général voilà. ils vont te dire c'est bien t'es un bon physique et tout donc ça va c'est cool donc ça c'est le côté esthétique mais ce, ce côté esthétique que te renvoie les gens va te donner confiance. Ouais, confiance en soi. Et euh, tu, tu vas te sentir plus à l'aise. Tu pas... tous les jours, au tu travail. Il euh... n'y a pas de voilà. photo. Si tu n'oses voilà. pas aller voilà. vers les filles, bah, tu seras peut-être plus à l'aise d'y aller. Tu auras peut-être des fois en boîte de nuit. Les euh, filles qui viendront vers toi, c'est possible. Voilà. Donc tu n'auras plus besoin de parler. Juste musique à fond. Débarche, tu débâches c'est parti. Yes. Oh my God. <rire> <rire> <rire> Moi le plus gros point positif que la muscu m'a apporté pour de vrai c'est la discipline. J'étais incapable de me discipliner avant de faire de la muscu, j'étais capable de jouer 15 heures par jour au PC. Si je me disais pas c'est pas bien, j'en avais rien à foutre. Et, je pas de enfin, et nous là on a la même mentalité là-dessus. Quand on fait enfin, un truc, on le fait à fond. Ouais. En plus c'était les jeux vidéo, il était à fond dedans, et il y avait besoin justement de ce sport pour l'encadrer. Ouais. Et moi c'était plus bah, j'étais la musée je voulais toujours sortir et pas travailler et juste m'amuser. Et le sport justement, ça m'a appris à, à me discipliner là-dessus. Et je crois que c'est pour ça qu'on continue à en faire, ouais, le point c'est ça. ça. En fait, ça, ma journée, je ne dirais pas qu'elle tourne autour, mais une fois que j'ai fait ma muscu le matin, je me sens beaucoup plus productif dans la journée, ça. parce que je me dis, j'ai la force d'aller à la salle ce matin, je suis quelqu'un discipliné, je suis quelqu'un qui fait les choses, cet après-midi travaille. On travaille de chez nous, ça veut ouais. dire qu'on est livré à nous-mêmes. Donc si on n'a pas un cadre des règles euh, mises en place dans la musculation, et eh ben, c'est le bordel, hein. si je veux, je me lève à 14h, il n'y a pas un patron qui va me dire, euh, le travail de ce matin. Ah, la foutre. Alors que si on sait qu'on a l'entraînement au matin, on doit se réveiller, bien dormir parce que c'est important, c'est mieux pour oui. nous au niveau de l'hygiène de vie. D'accord. Au niveau de nos relations, si on est tous les deux en couple, Donc, pour vivre avec nos copines, c'est plus facile. C'est vrai. Si on fait ce qu'on veut. De toute, toute, toute façon, on le voit les jours où... Moi, c'est l'hiver, souvent je m'entraîne moins et je le vois que mon rythme de vie part en couple, moins productif. Je me lève à des 11h midi, voire 13h. C'est terrible. Ah, Quand je m'entraîne pas, c'est terrible. Donc, toi, là, si tu nous regardes et que tu as des problèmes de sommeil, tu as des problèmes d'hygiène, tu manges mal, tu manges un repas par jour, tu couches à 3h du matin, tu lèves à midi, n'hésite pas à commencer la muscu, ça va t'aider à régler tout ça. Parce que tu, tu vas te fixer des objectifs physiques et tu seras pas obligé de mettre en place une stratégie, avoir une bonne hygiène de vie pour atteindre cet objectif-là. On va pas se mentir. Si, Alors admettons, tu fais 50 kg à 1m75, il y a un mec qui fait 1m80, 80 kg, il vient te chercher, il y a 95% de chances qu'il démonte. Le mec fait 25 kg de plus, il va t'écraser. En revanche si tu vas mettre 75-80 kg de muscle, il aura beau faire un 80-80 kg de fat, tu vas le démonter. C'est déjà pas compliqué. Après c'est toi et ta chance, si tu tombes sur un mec qui a fait un sport de combat. Non, non, on parle du muscle, principe lui. que les deux ne savent pas se battre. Voilà, parce que la muscu, si deux bas, ne savent pas te faire contracté, ça sert à rien, mais t'es quand même plus solide, ça ouais. veut dire que si tu tombes tu peux encaisser. face à un mec qui a jamais fait de sport de combat, toi non plus, t'as juste fait de la tu t'auras un avantage de poids, de sens, euh, y'a pas de soucis. Son cou sera bien plus puissant, aïe aïe aïe. Non mais là tu me chopes. genre je sais me battre. <rire> non, toi tu sais <rire> pas te battre, et moi non plus. Les gars, on fait la même chose. On sait pas se battre, mais ça peut faire la diff face à un mec. Bien, qui bien sûr. Qui fait pas de sport de, de, de toute façon, l'argument il est simple. S'il y a des catégories de poids dans les sports de combat, c'est qu'il y a une pas pour rien. Donc euh, si es, tu trouves mec prendre 10 kilos de muscle, ça va t'aider ouais. si t'as un souci. Puis on est des hommes, on se doit de. Voilà, il y a ça aussi, voilà, les on gars. On se doit de se défendre. Il y a ce côté viril où tu bien prends sûr, un peu un de force, homme. Mais là, on non, va, on se va faire sauter. Si, en l'air sinon, Bon, on peut pas te dire sur YouTube, on est censuré, les gars. Mais en tout cas, on en a dit pas mal, je pense que. Il y en a deux, trois qui vont se mettre à la muscu Il y a aussi un autre avantage, c'est que quand tu es quelqu'un qui aime manger, il faut faire de la muscu ouais Je crois que j'ai aussi un peu commencé pour ça. C'est trop bien. Parce que moi, je faisais du foot, donc je mangeais énormément. J'arrêtais le foot, j'ai commencé à prendre du but. Je me suis dit, oh, il faut, faut faire un sport, là parce que j'ai envie de de, de de manger beaucoup. Donc voilà donc, la muscu c'est parfait si vous voulez manger beaucoup, sans que ça se voit physiquement. C'est simple, c'est un sport facile. Mais il faut que tu connais ah, le sport, vrai, il est, est facile. Si, ouais, si tu as connu d'autres sports, Va voilà, la muscu, ça va paraît facile paraître ouais. facile Tu pousses 30 secondes, tu te reposes une minutes, 32 minutes, voire 3 minutes Tu quasiment jamais essoufflé si tu fais pas de cardio Parce que c'est pas dans ta programmation ouais. Si tu fais que de la muscu pour prendre du muscle bah C'est facile fait. en fait Si tu as fait du foot, du basket, du break, de la gym Si tu as fait des entraînements tellement cardio que tu en as vomi La muscu ça va te paraître éclatant Donc C'est fait pour tout le monde, ça fait du bien à tout le monde donc N'hésitez pas à commencer les gars Nous ça fait maintenant 7-8 ans qu'on en fait Et on n'est pas prêt de s'arrêter les gars C'est illimité en plus la muscu parce que tu te fixes un objectif esthétique, 5 ans tu l'as atteint, tu te fixes un objectif de force, tu l'atteindras jamais, jamais. tu jamais, tu peux toujours faire mieux en force, ah. admettons au daily tu fais 220, tu te fixes 260, il va te falloir un an et demi, deux ans pour les atteindre, c'est très long la force, tu vois. une fois que tu as atteint sous terre, il y a le squat derrière, il y a le bench, quand ah, on toujours... parle de d'années et d'années, il y a toujours de des choses à faire, il y a plein de oui. sport dans ce sport comme le street workout. vous pouvez toujours euh, avoir une lubie des figures, de traction, muscle up, il y a plein de trucs, donc euh, vous n'allez jamais vous ennuyer, vous avez toujours Pouvoir pratiquer et en plus, c'est un sport que vous pouvez faire toute votre vie parce que c'est un sport santé quand il n'est pas fait comme des animaux, comme, comme nous, mais vous pouvez faire ça très longtemps. Ouais. J'ai bien aimé mon enchaînement gauche-droite pour oh les gars. J'abuse, un hein. ah, si me dieu. mais genre, je... je vais pas vous montrer ça. On va parler avec lui hein, parce que <rire> si on se bat tous les deux, ça va être ridicule. de gorilles qui se tape dessus à ah, un million de likes, on le fait jamais ça, mais... de la vie. <rire> Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un petit sujet léger aujourd'hui. C'est les vacances. Dépendu. On est là entre nous, on parle. Oubliez pas si ça vous plaît de lâcher votre like ça nous aide beaucoup les gars, c'est gratuit Le commentaire, vous mettez FF, vous savez, ou juste référencement On fait des flammes et on se met tout nu comme d'habitude toujours. Je vous promets que c'est ce qui se passe quand on est dans notre bureau Tous les liens importants comme QNT, comme notre site internet sans description, n'hésitez pas à cliquer Il y a aussi le Discord qui a ouvert et vous êtes de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas à rejoindre Il y a des conseils muscules gratuits, les gens ils s'entraident et tout, franchement c'est beau à voir Merci Redouane d'ailleurs, je t'ai jamais cité en vidéo euh, qui gère ça quand il y a des mecs qui viennent faire la pub? Bon d'autres compléments, il est vir. Il a raison. Quand il y a des mecs qui parlent d'autres youtubeurs, il est vire Non, ça, on a le droit, les gars. On parle beaucoup. Bah, il y a un sur le Discord FF. Donc, okay, sur Fusion, on n'oublie pas, on fusionne. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimous et DJO. Force et FN